Tu m'étonnes qu'elle est prête. Tu m'étonnes qu'elle est prête. Elle va le bouffer. Elle va le bouffer. Allez, on écoute. Oh putain de pub. Ça me saoule. Mais ça tombe trop au bon moment, c'est punaise de pub. Oh là là les gars, ils déchirent. Ils se font plaisir. Ouh là là, là elle a joué à la Tina Turner là. Là ça part pas bien. Là ils sont à côté de la chanson. Hein. Ils reviennent doucement, mais c'est pas encore ça. Hein. Alors, moi j'aime pas. Franchement. Allez. On va arrêter la vidéo. Ouais Allez ma note... Attends attends... C'est simple! Malheureusement je préfère pas que C'est une mauvaise chanson pour eux là. Première erreur de ces battles hein, 1 et 2 Il y a une énergie, il y a une énergie. Mais va chanter du du Queen, va chanter du Queen, c'est chaud. Non, non, hélas. Moi je dis heureusement, il y a les gars derrière qui, qui jouent quoi. Aïe Oh là là, ils auraient pu leur choisir une autre chanson quoi. Ils étaient vraiment under pressure. Hein. Bon ben je sais pas qui passe. Elle va passer parce qu'elle a donné plus d'énergie, mais, mais c'est bien il s'est bien débrouillé.